Écoute tout le monde aller voir les sapiens J' Que vous avez bien suivi, vous allez voir l'incroyable, le magnifique, le deck du moment, tout simplement le deck de Freddy. Alors, il n'y a pas euh, une carte clé dans ce deck là, vous allez voir, c'est pour ça qu'on a enfin euh, que j'appelle ça le deck de Freddy aussi parce que c'est Freddy, un joueur qui s'appelle Freddy Babes qui l'a euh, qu créé. Alors, au début, j'avais appelé ça le deck Morales, mais finalement, voilà Morales euh, ou alors Maximus ou alors Polaris. Voilà, il n'y a pas véritablement de carte clé. J'aurais pu également appeler ça euh, le deck Aero, mais finalement, bah Aero ça. Ça fait penser au deck Death et euh, même si Aero est on va dire la carte clé finalement, la carte autour duquel est construit le deck, bah on a quand même la, vraiment la possibilité de gagner 100 Aero et c'est ça qui est intéressant avec ce deck. Alors euh, c'est un deck un petit peu contrôle mais en même temps qui est très fort dans la tempo et en même temps qui est un peu combo. Alors là, à partir de, de ça, j'ai tout dit et en même temps, j'ai rien dit. Alors pourquoi un deck, on va dire combo, on va commencer par là, tout simplement parce que dans le deck il y a aéro. Donc l'idée, c'est vraiment, en tout cas le plan de jeu A, mais évidemment dans Marvel Snap, il y a autant de plans de jeu qu'il y a de game, il y a autant de plans de jeu qu'il y a de lieux. Finalement, donc à chaque fois, on doit euh, être, j'allais dire, être polyvalent, plutôt s'adapter. On doit s'adapter en fonction des lieux, etc., et de ce que joue l'adversaire. Mais l'idée, c'est de prendre deux lignes avec plein de petites cartes Tempo finalement, des cartes qui de surcroît font pas mal de points, et ensuite Pharah sur euh, la troisième ligne et puis c'est gagné. On a le côté contrôle également parce qu'on a euh, du Chang'Chi, on a du Cosmo, on a du Killmonger, alors ça c'est des cartes qui sont également jouées dans le, la version Serra Control, il n'y a pas Enchantress évidemment, et euh, on a pour finir le côté très agressif finalement, euh, où on va vraiment balancer beaucoup de points avec l'Iron Fist Vulture, on a du Maximus qui est quand même 7 points pour 3, on on a du Polaris, euh, on a du Lézard pour 2-5 points. Euh, voilà, il y a Colin Wing qui est pour 2-4 points, ce qui est quand même beaucoup, qui va accessoirement comboter avec soir, mais pas forcément. Et il y a le fameux Morales finalement, vu qu'on a un petit peu de déplacement avec, avec ça euh, et avec Polaris entre autres. Et finalement, le Morales pour 1, ça va être 5 points. Donc vraiment, c'est un deck qui est très particulier, qui est assez compliqué euh, pour l'adversaire de, euh, de, de nous contrer. Enfin voilà, ça va être compliqué pour l'adversaire de savoir ce que l'on va faire finalement parce qu'il y a vraiment ce côté proactif et en même temps, il y a ce côté un peu contrôle et en même temps, il y a cette fameuse carte qui... Ben finalement elle est incroyablement puissante en général sur le t6 hein, on va rarement la, la jouer t5 quoique dans certaines situations on peut le faire t5 par exemple si on sent que l'adversaire va faire je sais pas t4 il fait wave derrière il peut faire galactus ben on aura le petit aéro bref trêve de blabla on va euh, je vais vous montrer un petit peu, un petit peu le, le gameplay mais voilà c'est un deck qui est qui est assez sexy qui est pas mal joué de plus en plus il a été popularisé on va dire il y a à peu près une semaine et là voilà ça monte un petit peu euh, en puissance Ok, donc qui Je vais si je snap, mais je pense pas. Je pense que c'est bien déjà de prendre information des lieux avec ce deck, parce que typiquement on a un deck où on va quand même prendre deux lignes, et sur la, euh, la troisième on va souvent faire aéro. Donc l'idée c'est que s'il y a un lieu sur lequel, un peu comme les decks Serra Control, finalement, l'avantage c'est que si vous avez déjà joué... Euh, ok. Voilà, là. Si vous avez déjà joué un deck Serra Control, bah, en termes de match-up, c'est à peu près la même chose. Euh... Ça dépend après des Serra Control. Il y a des versions qui sont plus lentes que d'autres, des versions qui sont plus contrôle que d'autres. Mais. Euh... Ok. Je crois qu'on va Polaris maintenant. qui nous permettra au prochain tour. De faire euh, Maximus Morales par exemple. Voilà, bon, c'est intéressant de le bloquer. J'aurais presque. Ah, c'est Joe. Et je crois que je vais snap. Je sais pas ce que je vois, mais je pense que je vais snap. Intéressant. Oh, wow. Spectrum, ok. Bon. Je crois qu'on s'en fout. Je peux presque Maximus sur barre, mais ça aurait pas trop de sens. On a, ah y a, sinon il y a Iron Fist Vulture qui est assez tricky aussi hein. Oh j'aime bien je fais Iron Fist ici Et je fais Vulture ici La question c'est est-ce que les Vultures vont proc et vont se déplacer après Ou est-ce que je vais jouer Vulture il va se déplacer et ensuite Ça va copier d'autres Vultures mais à 8 vu qu'il aurait été à 8 à gauche oh <rire> On va voir ça On va faire ça Timestone. La timestone elle, elle fait piocher. Énergie plus 1. C'est assez bizarre. Ça sent le. Oh waouh. Bah écoutez, on va gagner le lieu. Alors c'est vachement cool. Par contre, je. Ah non Ne peut être ajouté, donc ça a bloqué le bar. Oh waouh, ça c'est sacrément méchant. Euh. Ok. Waouh Ça a bloqué... Il a bloqué le Barcinis, ce ville. Ce ville perfide. Enfin, il a bloqué le lieu, pardon. Enfin, oui, en soi, ça a bloqué Bar dans un premier temps. Quelle méchanceté C'est vraiment méchant de faire ça. Bah, j'ai perdu, là. Parce que là, je perds. Et... Là, je suis totalement drawing dead. J'ai aucun moyen de comeback. Oh, C'était sacrément violent. Alors, je sais pas comment ça aurait proc avec Vulture. Mais moi, je pense que ça aurait fait. Euh, ça aurait copié. En fait, je pense que ça aurait copié des 8. C'est-à-dire que ça aurait ramené Vulture à gauche. Et le bar ayant vu le Vulture, mais ayant vu le Vulture à gauche à 8. Donc, il aurait copié que des Vulture à 8. Je pense que ça aurait fait comme, comme ça. Mais pas sûr. Ah oui, je le rappelle. Le, lundi, euh, le mardi et le jeudi, c'est les streams Marvel Snap. Est-ce qu'on fait Iron Fist maintenant, je pense pas. Donc, euh, donc voilà, si jamais vous voulez voir euh, sur Twitch euh, des lives Marvel Snap, venez le mardi du matin au soir et le jeudi du matin au soir. Voilà. Et le samedi, j'aurai un tournoi. En général, le samedi, ce sera le jour du tournoi. Parfois, j'aurai aussi des tournois la semaine, mais de toute façon, il y a un planning. Euh, ok, ok. Bon le, les, les écureuils c'est un peu chiant pour nous parce qu'on a vraiment vocation justement encore une fois je le rappelle à prendre toutes les lignes après on a Killmonger mais les écureuils si on n'a pas Killmonger ça peut être très très chiant. Je pense qu'on va le faire maintenant. On n'est pas sûr de le retrouver. J'ai envie de snap. En fait le fait de tuer Queen Jet ça nous donne quand même un vrai vrai avantage. Donc euh... c'est bizarre de jouer, on remarque qu'il n'avait peut-être que ça à faire. Ok, on a un Maximus sur nulle part qui est plutôt chouette En fait ce qui est bien c'est qu'on peut déplacer sur le T5 et faire Morales Aero sur le T6 qui est quand même vraiment vraiment un, un strong play Dark Oak Bon Dark Oak c'est très très Chiantos euh, On va Colline Wing ici On va Cosmo ici Ouais, Darko qui a plus 2 pour chaque carte dans le deck de l'adversaire. Rock Slide, on bloque. Et on a bloqué Korg. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Et là, on a euh, On est devant ici. On est derrière euh, là. On est large derrière, même dans l'absolu. Parce que s'il rajoute une carte, on va encore prendre le malus. Après, on a un Iron Fist ici. On aurait Vulture à droite pour gagner la gauche juste avec. Vulture. Donc là, il y avait quand même moyen de faire des tricks sympas. Et c'est ça que j'aime bien avec ce deck, c'est qu'il se joue de manière fluide et en même temps, il est hyper, euh, hyper technique, mais... Mmh. Vu que ça prend un petit peu. Il y, y a le côté un peu déplacement. Il y a le côté un petit peu contrôle. Il euh, y a le côté, on va dire, le fameux Death Aero. Le côté euh, je fais des points et je fais Death à la fin. Et là, c'est un peu pareil. Je fais Morales et je fais euh, Aero à la fin. Enfin, non, euh, j'ai dit je fais Death à la fin. Enfin, je fais Death et Aero. Et là, on fait Morales et Aero avec beaucoup de points avant. Enfin, et surtout, voilà, même si c'est un deck du moment, bah, finalement, ceux qui vont connaître le deck, c'est surtout ceux qui vont. S'intéresser vraiment aux decks différents dans la méta qui vont aller sur les sites. Et encore, sur les sites, il n'est pas trop référencé. Euh, donc, ils vont regarder des vidéos. Mais finalement, j'ai regardé un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ce deck, voire pas pour le moment, j'ai l'impression. Après, les gens le connaissent un peu, mais... Parce que c'est un streamer qui l'a popularisé, mais... Euh, on va faire le lézard, ici. Bon. Sentinelle. Le Chang-Chi peut être pas mal si c'est un deck d'Ino. Il y a une vraie possibilité. La partie se termine au T4. Donc Je pense qu'on va snapper. Parce qu'on a Colin Wing avec Swarm. Et ça, ça fait gagner. Donc là, on est vraiment pas mal sur ce lieu. Sentinelle plus euh, l'agent. C'est standard. Et je pense qu'il va concede avec double Swarm. Il peut gagner si on fait des conneries. Et ça va être compliqué parce qu'en plus on a le killmonger là coup on a déjà 5 c'était sûr là on n'aurait pas fait killmonger à droite je pense on a déjà 5 avec le lézard je pense pas les killmonger à gauche double soir momide Mais l'avantage de ce deck, c'est que l'idée, vous l'avez compris, c'est de faire de la tempo un maximum, donc de faire un maximum de points en soi, et ensuite de d'avoir ce côté, euh, cet aéro, quoi. Donc si jamais il y a des cartes que vous n'aimez pas, et euh, si vous avez d'autres combinaisons que vous aimez, des combinaisons, encore une fois, euh, qui font des points, bah vous pouvez les mettre. Par exemple, euh, c'est un deck où on va quand même très souvent vider la main, donc ça peut être intéressant, pourquoi pas de jouer Strong Guy, même si Strong Guy c'est quand même assez lourd, ça coûte 4 mana. Mais euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir qui fait des points euh, Après, il y a le truc Ebonymo 0. Pourquoi pas mettre dans le deck 0 plus Ebonymo qui fonctionne avec Maximus, voilà, il y a des combinaisons comme ça. Bah vous voyez, c'est peut-être le même deck, c'est rigolo. Hein J'ai pas trop envie de Maximus. J'ai pas trop envie de le faire piocher. Je pense qu'on va juste lézard. Il vulture ici. Donc c'est la même version, c'est vraiment rigolo. On a le Morales. On a les cailloux aussi. Un plaisir ça. Euh, on va faire spider là. Non, spider là. Et Collingwing wing ici. On va défausser rock. Il y a le Docteur Strange sur le Vulture, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Maintenant le Chang-Chi est proc. Toujours laisser une place hein, sur chaque ligne pour pouvoir Chang-Chi ou Cosmo. Donc là on a un excellent euh, Chang-Chi. On est pas mal. Bon on l'a pas encore en main mais on va le piocher. Enfin remarque avec les rocs c'est pas sûr qu'on puisse le piocher. Euh... Est-ce qu'on fait Vulture maintenant Est-ce qu'on passe Vulture c'est que 3, on peut piocher Iron Fist. On va le faire vu qu'on va... De toute façon on gagne avec chang -Chi. Dagger, Polaris, on peut Polaris à droite, comme ça on bloque sa ligne. Bon à partir du moment où il snap pas on n'a pas à partir, évidemment s'il snap on part, hein. parce que là on est large derrière. Après on peut toujours gagner avec chang mais en vrai la probabilité c'est quoi On a 9 cartes, c'est 1 sur 9 donc s'il snap évidemment on doit partir. Polaris. Oh, ok. Euh... L'avantage c'est qu'on a l'initiative. Donc avec shang c'était 100% win. C'est intéressant parce qu'il décide de ne pas snapper. C'est un vrai deck déplacement lui pour le coup. Donc il doit jouer à Emdal. S'il fait Emdal genre à gauche. Il déplace Dagger. Ouais, Dagger elle est, elle est sick. Hein. Non je crois qu'il va... il a trop de points. Même si on fait Maximus à gauche. La dagger, elle prendrait trop. Non, là, Je pense que c'est fini. On va concede. On a perdu qu'un point. Là, pour le coup, il a fait une grosse erreur. Et quelque chose de très intéressant. J'ai reçu un message sur, euh, dans des commentaires YouTube d'une personne qui disait... Euh, bon, qu'il y avait... Euh, que c'était truqué et qu'en fonction des cartes de notre deck, on jouait contre euh, contre les autres... Euh, contre des decks qui étaient counter. C'est-à-dire si on mettait Killmonger, on allait croiser, en gros, des decks euh, 101 T1, ce genre de choses. Bon, ça, c'est des, des conneries, mais admettons. Peut... Pourquoi pas <rire> Enfin, c'est des conneries, mais pourquoi pas dire ça Si t'es très, très énervé, euh, t'as le droit de le dire. C'est pas encore interdit par la loi, même si c'est des énormes conneries. Mais, y avait... mais surtout, derrière... En tout cas, moi je me suis attardé sur euh, ce qui pour moi était censé dans le message. C'était que bah, forcément, donc le win rate était moins bon, etc. Et qu'on ne on pouvait pas monter. Et que, en fait, ça faisait que. Oh, C'est un peu. Attendez. C'est pas évident. Il y a débris. Killmonger Justin. Il peut faire des T1 là peut-être. Lézard. Et donc que ça faisait que le win rate des joueurs, il. Il n'y ouais. avait pas d'autre play, on est d'accord. Hein. Bon. On a Chang-Chi ici qui est cool. Pas snap d'ailleurs, parce qu'on a héros, on a tout là en main. On a tout pour être heureux. Euh. Est-ce qu'on commence à déplacer nos cartes On n'est pas obligé de le faire maintenant. Quoi, quoi je peux débris, je peux lui un peu à droite. Non je pense que je vais Polaris à droite. Maximus. Ok. On peut Changchi maintenant. Je pense. un tien vaut mieux que deux tu l'auras et on va déplacer derrière Chang-Chi donc on fait ça et on déplace Chang-Chi plutôt au mid en vrai ah non euh, quoi que par contre le Chang-Chi je pense qu'il proc sur Hulk hein. au moment où il est reveal il proc Je pense que ça marche comme ça, si ça marche pas comme ça tant pis pour moi, mais je pense sincèrement que ça marche comme ça. Bon, si ça marche pas au pire je tue Red Skull, mais je crois que ça marche comme ça, ça tue et ensuite ça, ça déplace. Comme ça ce qui me permet de faire Morales derrière. Morales Aero, voilà. Donc là on va faire Aero au centre et on va faire Morales à gauche. Morales il prend la ligne du Colossus et puis Aero euh, voilà. Et comme ça on gagne, donc c'est intéressant vous voyez c'est assez tricky. Euh... Donc oui bref je reviens sur mon win rate. Euh, et donc, c'était pour ça que qu'on n'avait pas, on avait pas euh, plus de 55% de win rate et tout, et qu'on restait entre 50, entre 50 et 55%, et que donc les joueurs n'arrivaient pas à monter. Moi, je suis d'accord avec cette théorie que les win ne déplaceront pas, même si je pense pas que c'est 55, mais les win ne dépasseront pas 55, on va dire 60%. Ça changera. Quoique, comment ça marche Les Red Skull, est-ce que ça les ramène non, ça les ramène pas. Euh... Oh, GG. Et donc, euh, je sais pas ce que j'allais dire. Ouais, Zola, c'est une carte qui peut nous poser problème. Et donc, c'est pour ça que les joueurs n'arrivent pas à monter. En fait, si les joueurs ne montent pas, c'est pas à cause du win rate, Parce que moi, je pense vraiment que le win c'est 30% de du, du, de la montée et c'est 70% le, les cubes. Et qu'en fait, ça dépend vraiment de. De quand vous snappez, quand vous abandonnez, etc. De la connaissance que vous avez des decks en face. Donc c'est ça qui est important. Donc quel que soit le winrate que vous avez, même si vous avez 45% de win rate. Euh, super ça. Donc même si vous avez 45% de winrate, vous, vous pouvez quand même passer infini facilement. J'ai envie de vous dire, même facilement. Si vous savez abandonner quand il faut, si vous ne donnez pas 8 points à vêtements, etc. Ah c'est chiant. Lui en plus il a eu Aéro. Ouais, c'est très très chiant là. Bon on a... On est derrière. Très embêtant. Je pense que je vais Polaris là. Ouais bah ouais des slots. Ah c'est très très très embêtant là. Normalement on est censé avoir l'initiative, mais là, cette aéro, elle change tout. Bon, on est loin d'avoir perdu. Ça change que dalle. Euh... On fera sûrement un héros à gauche. Donc on va Morales, Cosmo. Wood. Killmonger. Ouais, bon, je pense qu'on a perdu. Je pense qu'on perd vraiment là-dessus. Enfin, le fait qu'on puisse pas ramener Vulture. On a besoin de ces 8 points de Vulture en plus. Bon, on va se battre. On va quand même se battre comme un diable. Hein. kill Killmonger. Ça permet d'aller chercher sa, sa 6. Il la joue maintenant. Je passe snap quand même. Wave. Et démon. Ok, on tue le démon. Bon, les sorts me coûtent un peu cher. Eh, franchement, il y a match. Hein. Sur Aero, on a gagné. Hein. <rire> Sans blaguer. Sur Aero, on a gagné. On fait Aero à droite, c'est GG. Euh, bon. Je crois que c'est peut-être pas GG. Bon, on est devant là, il est devant là. Le problème c'est qu'il a détruit 3, ça fait 6, ça fait 1. Ouais, le problème c'est qu'il peut death plus quelque chose, quoi. Death, il peut pas la jouer là. Mais il peut jouer les quelque chose ici. Là, il va la mettre à gauche. Il peut juste Maximus ici, mais je pense que c'est perdu hein. Ouais, je pense qu'on va concede. Donc voilà, l'idée c'est vraiment les cubes. C'est pas le win rate, on s'en fout du win rate. Les win rate partez du principe que globalement vous allez gagner une game sur deux à ce jeu. Et que même le meilleur joueur du monde il va gagner une game virgule 1 sur deux. Vous voyez Donc en fait, il n'y a pas de win rate de 1. Genre, on va jamais faire des séries où on va gagner 20 games et on va en perdre 10. Ça, ça n'existe pas sur ce jeu. Toutes les cartes ont la même valeur et même un mauvais deck c'est un deck viable. Et en plus, il y a les lieux qui font que. Mais voilà, c'est vraiment le cube et ça c'est très très important. Vous voyez, quand vous perdez, il faut perdre un comme, comme ce que je fais. Là, j'ai fait deux défaites à la suite. Donc globalement, ce deck là, il va voilà, comme tous les autres decks, c'est un bon deck qui va avoir, euh, il va être un peu au dessus en termes de win rate, mais il va avoir ce côté surprenant en plus qui est cool. Donc voilà, si j'ai 55% de win rate, bah, finalement, il suffit de gagner une fois deux. Enfin, je gagne deux fois deux, je perds deux fois 1, bah, j'ai gagné euh, dans l'histoire de cube quoi. Je vais le jouer, je pense, le Swarm. Quoique je peux peut-être attendre, c'est dur à dire. Non, je pense que je peux attendre. Cosmo. On n'a pas d'info pour le Cosmo. Bah, autant faire euh, Swarm. Quoique. Non, c'est autant, autant Vulture. Ouais, on n'a pas d'info, donc on va juste développer une carte et en fonction. Mais le Cosmo, il peut être assez tricky. Dardeville maintenant. Un de ville euh, ok. Ah si on avait su, mais on ne peut pas savoir. C'est ça ou ça et je pense que c'était mieux de développer un 3 mana. Bon. On peut Cosmo maintenant. On va mettre Cosmo au centre. Si jamais il y a des cris de guerre, enfin des reveals, il va plutôt les jouer au centre. Voilà. Ça va rien changé. Hein. On va Maximus ici. Et on va faire le swarm ici. Comme ça, on prend un peu de points à droite. On bourrine vraiment au centre. Et on finira par aéro à gauche. En espérant que ça suffise. Ça me paraît pas mal, cette histoire. Euh... Donc voilà. Après, il peut professeur X à gauche. Mais... Je ne suis pas sûr que ce soit très problématique. C'est dur à dire. Il a quoi Il a le destroyer. destroyer, il fait pas gagné. Non, on a 6 plus euh, 9 ça fait 15. Destroyer on a gagné. On fait ça. Hein. Ah quoique non on est bloqué. Destroyer à droite. Il joue Destroyer et il y a du bizarre de jouer Polaris et Destroyer. Qu'est-ce qu'il peut faire ici On a quand même pas mal d'avance. C'est pas évident. On va faire ça, je crois. Ok. Ouais, c'était pas évident là. J'aurais pu mettre un truc pour éviter le Professeur X, mais j'ai considéré que sur Professeur X, on était pas si mal que ça. Hein. En vrai, on était vraiment pas si mal. Donc voilà, très important, le cube, le cube, je répète, mais c'est vraiment le, le, votre façon de comprendre les cubes, de comprendre les parties, qui va faire que vous allez être un bon ou un mauvais joueur. C'est vraiment pas le win rate. Et après, voilà, les théories complotistes sur euh, euh, le jeu et les trucs, ça il faut éviter, mais. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire pour le coup. Mais si vous pouvez éviter, c'est mieux. En plus, ça ne ça va pas vous aider à progresser de vous dire que si vous perdez, c'est à cause du jeu. Quoi. Euh, par contre, ça peut vous aider de vous dire que si vous perdez, c'est pas à cause du jeu, mais c'est parce que le jeu est, est fait de cette manière-là que les win rates ne peuvent jamais être comme un jeu de cartes traditionnel à 65-70%. Bon. Oh ça c'est chiant, ça c'est vérifiant. Euh, après il peut pas y aller non plus, mais le fait qu'il soit là, en fait le fait qu'il soit pos positionné là c'est chiant pour nous. White Queen il va voler à héros, ça c'est très très relou. Surtout qu'il a des points là. Le problème c'est qu'en termes de points je reset pas très bien quand même. À moins que de gagner maintenant, abomination c'est strong. Galactus. Bon, on a de l'avance ici. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Euh, on va Cosmo à gauche. Chang-Chi. En vrai, il, il prend que 3. Donc, on est quand même pas si mal au centre. Ça, c'est des points. Un tour, euh, on va faire même un swarm ici. Un swarm, swarm, aéro, tour d'après. Bon, on est pas si mal je pense. Leech. Bah leech on s'en moque. Ok. Leech on s'en moque. On est. Bon on est devant ici. Hein. On a juste à faire. Euh... Après il peut nous inventer de la magie mais je pense pas. Ah peut-être le... Après on est pas mal. Hein. En vrai on va faire 7 points ici. Et puis, euh... et puis voilà, ça et ça. En fait il peut faire le... Mais... Non ça va ça. ça pensais au... je vais trouver le nom, hein, désolé. Docteur Boom. Voilà. Le Docteur Doom qui... mais bon, ça changeait pas grand chose. Bon c'est cool, on fait nos missions petit à petit, très important. Faire les missions chaque jour, essayer de prendre 10 minutes, 15 minutes. Bon, ça c'est évident, mais après si vous voulez pas jouer, vous jouez pas, mais, mais en vrai faire les missions c'est quand même... c'est ça la... la règle de ce jeu, c'est d'essayer de jouer tous les jours. En jouant tous les jours, on développe on débloque, pardon, et on développe l'absolu à une collection assez riche et... et assez rapidement. Bon On a une bonne petite main avec ce Vulture. Ce qui est bien, c'est que Vulture, il passe à 8, donc il prend pas de Chang'Chi. Ce qui n'est pas le cas de l'abomination, pour le coup. Ok, ça c'est bien pour nous. Ça c'est bien. On a quand même plein de petites cartes. Maximus Bah sympa, il me fait piocher. Bon. Mojo World Mojo World euh, On a l'initiative on va à Cosmo ici je pense Allez Rect Non Sandman Demi Rect hein. Là il est devant Demi Rect C'est rigolo. Euh, C'est une vraie carte chance ça. Hein, pour le coup. Je quoi Je suis un Maximus ici Maximus au centre Non, Maximus ici. Ok. Maximus à droite. Ah, Captain Marvel. Aéro euh, à gauche. Non. On est derrière. imbitablement hein. on est derrière. Hein. Le Sandman, c'est pas gérable. Hein. Je pense que ça va être... Euh... Je réfléchis, mais... Ouais, frustrant. Hein. Bah, Sandman, c'est vraiment... Pour le coup, Sandman, c'est pas une très bonne carte dans la méta, parce qu'il y a des decks chouris il y a des... Il ouais, y a pas mal de decks big quand même. Alors, c'est très fort contre les decks euh, Thanos, par exemple. Les Lockjaw Thanos. Euh, c'est fort contre Serra Control, évidemment. Serra Control, c'est une horreur. Euh... C'est quand même une carte qui est pas mal dans la méta. Hein. Mais c'est vrai que contre nous, elle est extrêmement puissante. Mais en fait, elle se polarise quoi. C'est soit c'est très fort, soit c'est très faible. Et c'est un peu le problème, c'est que dans une méta aussi riche, avec quand même des decks qui sont... Il y a quand même des gros decks dans la méta, les, les Galactus, les, euh, les decks comme ça, les Electro et tout. Franchement, son main, c'est horrible dans ce spot. Mais mais bon, là, GG, hein, là, clairement, ça l'a fait gagner. Sans ça, c'était euh, perdu. Enfin, vu notre main, sans ça, c'était sûrement perdu. Donc, euh... Donc ouais, Sandman, euh... moi, je déconseille. Peut-être qu'en tournoi, ça peut être pas mal. Typiquement, si vous avez... Euh... Enfin, après, en tournoi, c'est plus s'il y a deux decks. Parce que si t'as un seul deck, si c'est un deck contre un deck, c'est compliqué. Pareil, c'est comme du ladder dans l'absolu. Mais si y a, tu dois ramener deux decks, ça peut être pas mal. De dire il y a un deck qui va contrer l'adversaire. Si mon adversaire joue, on va dire, un truc basé sur euh, plein de petites créatures au T5, au T6. En général, c'est ça, hein, les Serra Control, les Lockjaw, les choses comme ça. Ebony Mao Ebony Mao Les bonimo Écoutez, on va gagner la ligne des bonimo Je vais snapper parce que le match-up est bon. Je sais ce que c'est en face. J'ai même pas besoin. Franchement, je peux juste faire ça là. Ouais, je, le match-up est très bon. C'est un deck... Euh, D'ailleurs, faut pas le jouer T1. C'est un Shuri, je pense. Je peux me tromper, mais... Je pense que, je, je que c'est un Shuri. Je vais faire juste ça. Et en vrai, la question, c'est est-ce qu'on a envie de faire Iron Fist En fait, peut-être je vais déplacer Polaris, je peux, hein. Je vais déplacer Polaris, je vais faire Iron Fist. Polaris, là. Là, il va Shuri. Comme ça, on a derrière le... Ah non, Wong. Bah voilà, c'est pour ça que c'est important de garder le cosmo. Et là, on a... on a, pareil, on a gagné. De toute façon, on allait gagner sur plein de spots. Donc, on fait ça, on va juste faire ça pour prendre à droite. là il va jouer euh, peut-être White Tiger après il y a Ebonimo, bon, Ebonimo c'est soit Chouris soit euh, c'est intéressant bon on a Aero pour finir donc là il a Aero oh tricky. bon dans l'absolu ça change pas grand chose hein, vu que je mène au mid et que j'ai Aero ici il faut quand même perdre mais je pense que c'est le play Voilà. Ouais sur Docteur c'était lose sur, euh, Après il y avait plein de spots Ou de, de victoires Mais je pense que là il faut quand même rester Parce qu'il n'y a pas toujours Docteur et, et il peut y avoir White Tiger White Tiger c'est quand même pas mal joué Je fais une petite dernière White Tiger c'est quand même pas mal joué donc euh, il peut y avoir aussi euh, Black Panther, T5, enfin voilà, il a des T5, il a pas que euh, Aero, d'ailleurs c'est plutôt une infime partie de sa range, je pense, Aero into euh, Doctor Doom. Donc voilà, c'est malheureusement on perd 4 ici, mais je pense que peut-être deux voire trois fois sur 4 on va gagner les quatre ou on va gagner deux. Vous voyez, en fait il suffit de gagner euh, 3 fois 2 et perdre une fois 4 et on est rentable, et je pense que c'est quand même un spot qui arrive souvent. Mais le Docteur Doom pouvait arriver à la fin mais je pense qu'on n'a pas le droit de concede. Si on concede on perd trop souvent. On va bourriner là, hein ou alors en cosmo, au centre, à gauche, au centre. Débris. On va voir ce qui va nous arriver. Absorbing Man sur débris. Ouais, mais je pense qu'on s'en moque royalement. On va juste faire des points maintenant. Lézard, Killmonger, Swarm. On peut même snap. On sait pas trop ce qu'il joue mais Je pense qu'en fait c'est un snap Si on prend un, on est content ici Parce qu'en fait on n'est pas sûr de gagner Mais en même temps j'ai pas envie d'aller à la finale Parce que lui il a une draw de plus Vous voyez c'est comme au poker Elle a lui laissé une pioche de plus Bon j'en fais une petite dernière ouais, Elle était rapide celle-là euh, Voilà lui laisser une, une, une pioche de plus C'est pas forcément bon Donc là euh, voilà, c'est comme si je l'arrête à la, à la turn Et je, on va pas voir la river Voilà, Je mise à la turn en semi-bluff entre guillemets je pense un important. Euh, Est-ce qu'on fait Iron Fist in tous les arts Pense pas. Camartache c'est pas forcément bon pour nous. Après on a le Cosmo. Westview. Euh... Elysium, c'est horrible pour nous ça, Elysium par contre. Euh, Elysium c'est on peut On va rien faire De toute façon on jouera vite vite vite notre main assez facilement Donc on va passer Mais je pense que sur Elysium on peut consister C'est à dire si il snap on part Clairement bon, Nous on a un deck qui est déjà très très rapide Comme un Serra Control Dès qu'il y a Elysium Serra Control ça l'affaiblit Ah pas si mal ça en vrai bah, Je peux même le faire piocher maintenant Je crois que j'ai un Chang Chi J'aimerais bien le caler mais je pourrais le caler plus tard, je crois. C'est pas sûr de le caler plus tard, mais je vais y croire. Ouais, on va faire ça. Ouais, double Molnir, c'est chiant, mais on aura le Chang-Chi qu'on pourra faire aussi à gauche. Je pense qu'à droite, il y aura encore des grosses créas, donc... Euh... Ah merde J'ai pas fait gaffe. On était passé le T3. Putain, je suis con. Euh... Bon. Ah, on est quand même pas mal en vrai. Hein. J'ai Mora. J'ai le Chang maintenant, je pense, sur Giganto. Euh, est-ce que j'ai... Ouais, ça... je pense qu'on est pas mal. Euh... Là, est-ce qu'il va bourriner maintenant Morales est plutôt au mid, j'imagine à droite en vrai Morales Je pense qu'on est pas mal tout dépend parce qu'on a aéro donc on certes son tort il est énorme mais on verra on verra ce qu'il va nous proposer mais là on va sûrement aéro à gauche après on peut aéro il a aéro euh, bon on est quand même devant on est quand même devant donc on va faire ça je pense. Ou, ou alors tort est énorme. Il va... le, le truc c'est qu'il risque de jouer plusieurs cartes. Donc l'aéro, je ne sais pas si ça va faire gagner. Ou alors on fait tout aéro sur Lockjaw et on essaye de gagner à gauche, mais à gauche je pense qu'on a perdu. Ouais, c'est dommage là, il y a trop de cartes en face, sinon on faisait ça. Et on gagnait là et là, vous voyez, c'était le plan, mais c'est vraiment, c'est pour ça que je vous ai dit il euh, y a un plan A et en fait il euh, y, a... y a des milliards de plans B, de plans C, etc. Quoi. Donc euh, on peut partir, on peut rester. Je pense vraiment qu'on a perdu ici. Je pense vraiment qu'on a perdu. À moins qu'il ne mette qu'un monstre mais il va jouer plein de petites cartes. Ouais, L'Elysium nous a fait perdre. Alors là je vais perdre 4. Mais moi il faut... Là je pars. Hein. Je pars et vous partez également, mais comme ça vous voyez la situation. Oui. Alors il y a des malentendus, on va gagner, mais je pense que c'est très très rare. Genre typiquement une carte de merde ici. Et Dracula qui révèle une carte de merde. je pense qu'il y a des spots comme ça où on peut gagner mais c'est rare hein. je pense qu'il faut quand même partir je pense que c'est plus sage en fait rester nous fait plus de perdre de points sur le long terme que, que partir oui. je pense qu'on va peut-être gagner une fois sur trois donc c'est pour ça bref plutôt cool hein, ce petit pack euh, voilà j'espère que la vidéo vous a plu que vous allez euh... en plus voilà c'est pas très compliqué à construire et puis c'est un c'est un bon petit deck du moment et puis l'avantage c'est qu'il y a des petites, pas améliorations, mais des changements à faire en fonction des cartes que l'on aime. Ne jamais oublier ça et ça rejoint finalement ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est que toutes les cartes ont à peu près la même valeur sur ce jeu. Donc euh, voilà, il n'y a pas de cartes au-dessus d'autres. Il y a des cartes qui coûtent plus ou moins cher évidemment avec les poules 5, poules 4, mais vraiment il faut jouer en fonction de ce que vous aimez, des decks que vous aimez. Et même si vous avez le 150e meilleur deck de la méta, et eh ben, il est pratiquement aussi fort que le premier. Et ça, c'est quand même euh, bah, assez cool. Et c'est pour ça aussi que le jeu plaît autant. C'est qu'on peut créer un deck et gagner avec. Alors que dans un, dans un autre jeu de cartes, quand on crée son deck, bah, on a par définition un mauvais deck. Merci à tous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Et je vous dis à mardi ou à jeudi euh, sur ma chaîne Twitch. Ciao, ciao tout le monde